Ciao mes petits Milos, Aujourd'hui euh, je vous retrouve pour une petite vidéo information et annonce Alors je vous préviens, euh, il va y avoir beaucoup d'informations dans cette vidéo, je les ai toutes regroupées. Et euh, du coup je vais les mettre en plusieurs petites parties. Euh, la première ça sera bah, toutes euh, les informations sur Flan Discrète. Euh, après il y aura des informations euh, par rapport à la chaîne. Et en troisième, des informations sur d'autres petites choses que je ne peux pas classer comme ça. Donc, on va commencer par les informations sur Fun Secret. Déjà, pour commencer, c'est par rapport aux Saberwolf qui ont en fait changé de nom. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous êtes déjà au courant. Ça fait même peut-être plusieurs semaines que j'ai changé le nom des Saberwolf. Enfin, leur nouveau nom, c'est Melos. Mélos, d'origine grecque, avec le me mé de mégalos, qui signifie grand, et euh, le os qui vient de kinikos qui veut dire canine, donc ça signifie grande canine du coup. Et euh, ils ont également maintenant un nom pour les petits, parce qu'avant euh, c'était euh, cyberwolf et cyberwolf alpha, et il n'y avait pas de nom pour les petits, alors que bah, toute espèce qui se respecte a un nom pour désigner les petits. Chez les Mélos, c'est tout simplement Milos en fait, c'est le mais devient mi, parce que le mi ça signifie petit, du coup ça fait petite canine. Alors avant aussi les Mélos c'était Wolf et Saberwolf Alpha, mais le mot Alpha dans Saberwolf Alpha c'était juste un terme technique on va dire pour différencier, sinon c'était tous des Wolf, il n'y avait pas de Wolf Alpha à part entière. Mais maintenant si en fait, maintenant on a les Mélos et les Mélos Alpha. Maintenant en fait les Mélos Alpha c'est une sous-espèce des Mélos. Vous pouvez retrouver toutes les refs avec toutes les informations, les détails, tout ça sur les Mélos et les Mélos Alpha sur mon compte Instagram, euh, le petit lien en description. Concernant euh, toujours Friendscret, il y a également l'opening dont je voulais vous parler. A euh, la base, l'opening ça devait être euh, la chanson, enfin la musique, enfin si la chanson, euh, de Sweeter euh, euh, qui s'appelle Resonance. Donc c'est l'opening de Sweeters, qui sont un, je pense, parce que j'en ai pas l'animé. Mais comment dire que euh, cette musique est copyrightée, du coup il euh, a fallu que je change a fallu que je change de musique. Et pour ça, euh, ça a été un peu chiant, je vous l'avoue, parce que Sweeter, euh, Enfin, résonance, c'était euh, la musique parfaite pour Florent Secret*. que ce soit euh, dans le rite, le rimt, pardon, ou euh, le, les paroles même, surtout les paroles en fait elles collaient tellement bien, du coup je suis extrêmement dégoutée, mais euh, j'ai demandé à Mimi Twilight et euh, elle m'a aidé à trouver une nouvelle chanson pour l'opening, ce euh, sera une chanson euh, style rock, parce que comme elle l'a dit, euh, ça colle bien à Florent Secret. Et euh, du coup, bah, celle-là, normalement, je ne suis pas encore testée, mais normalement, elle n'a pas de copyright dessus. Du coup, c'est superbe. Même si je suis toujours dégoûtée. Mais euh, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer l'opening avec Résonance. Je la posterai à part et j'utiliserai l'autre chanson, donc l'autre opening, pour les épisodes de Faller Discrète. On passe à la deuxième partie, donc ma chaîne YouTube. Déjà, par rapport aux speedpens, euh, je pense arrêter définitivement les speedpens parce que ça euh, n'a pas l'air d'être votre tip top euh, chose préférée. Et puis en plus je suis en ah, ouais. Non, C'est pas je suis à faire, au contraire, c'est speedpans, c'est assez rapide à faire. Bon, à part le dernier, parce que j'ai voulu le rendre plus dynamique, plus intéressant à regarder. Du coup, ça a pris beaucoup plus de temps qu'un speedpan n'est censé l'être. Je pense arrêter le tout ça. Comme ça. Du coup, sur la chaîne, je pense qu'il y aura Friend's euh, bah, euh, Secret, la série des animations même des petites vidéos euh, bonus euh, comme ça euh, souvent reliées à une secret aussi hein. des livestreams de temps à autre et des petites vidéos gaming aussi euh, juste de temps en temps comme euh, la dernière avec euh, une vie de jeune T-Rex parce que bah, le gaming c'est ma passion et j'ai envie de vous partager ma passion et aussi je voulais également vous remercier d'être euh, 281 précisément sur la chaîne ça me fait plaisir on est euh, bientôt aux 300 abonnés, ce qui est quand même génial. Bon, quand on sera aux 300 abonnés, je vous réserve une petite grosse surprise. J'espère qu'elle bah, vous plaira, mais euh, ça prendra. C'est une surprise qui va prendre énormément de temps à faire, donc euh, je pense que ça va sortir quand même bien après que j'aurai atteint les 300 abonnés. Mais ça sortira, ne vous inquiétez pas, il y aura une surprise pour les 300. Et je vous remercie d'être autant et de, support... de... de soutenir euh, mon projet Friend's Secret. Tout ça. Ensuite, dernière petite chose par rapport à ma chaîne YouTube, c'est que je voulais euh, en fait monétiser ma chaîne YouTube. Parce que Friend Secret est un projet qui me tient énormément à cœur, je tiens à le préciser. C'est quelque chose que, que j'ai mis en œuvre depuis un an, environ. Et là, le projet que vous voyez là, bah, c'était pas comme ça à la base, hein, il a beaucoup évolué depuis, on va pas se cacher. De ce fait, euh, bah, j'aimerais bien euh, que ça me rapporte quelque chose dans un sens, vu que j'y consacre énormément de temps dessus et que c'est un peu le sujet principal de ma chaîne YouTube maintenant donc j'aimerais bien utiliser ma chaîne YouTube et je voulais vous prévenir avant je voulais que bah je voulais vous le dire quoi parce que vous avez le droit d'être au courant hein, tout simplement mais ça sera pas pour tout de suite parce que pour pouvoir utiliser une chaîne YouTube il faut euh, 4000 vues au total sur la chaîne si je me souviens bien et un total de 1000 abonnés donc ce sera pas pour tout de suite mais c'est prévu Ensuite, on passe à la dernière euh, catégorie, on va dire, à la dernière partie, dans enfin, les choses euh, non classées, on va dire. Tout d'abord, euh, j'aimerais annoncer avec joie que Fallen Secret a maintenant un fan club. Et je suis trop fière. Oui. C'est un fan club euh, créé par UiBunny qui m'a demandé l'autorisation. Et du coup, bah, je lui ai accordé avec grand plaisir, bien évidemment. C'est un serveur Discord, donc euh, je vous mettrai le lien en description. Du coup UbiBenie est la fondatrice de ce petit Fan Club, c'est sur Friends Secret. Et c'est trop bien en fait. Je ne sais pas trop quoi dire à part que c'est trop bien. Bon, J'avoue que ça, fait, ça paraît un peu tôt quand même pour avoir tout genre de choses sur Friends Secret, donc Fun Club et tout ça. Parce que la série elle a pas encore vraiment commencé, je veux dire. Les seuls épisodes que vous avez vus, c'est des épisodes tentatifs où il se passe pas vraiment grand chose, du coup c'est un peu. nul on va dire. Mais voilà, c'est fait, je suis trop contente. Je remercie UiBeni pour ça, aussi une... elle fait aussi une voix dans d'envoi Secret, donc c'est trop bien. <rire> et euh, bah du coup je vous invite grandement à... à rejoindre le serveur parce que ça ferait déjà ça ferait extrêmement plaisir à UiBeni qui a quand même passé un petit peu de temps dessus quoi, euh... créer un serveur. Et ça me ferait plaisir à moi aussi hein, de voir ce petit serveur grandir et devenir un... un vrai truc. Donc je vous mets le lien dans la description, allez rejoindre. Voilà. Voilà, c'est tout. Pour terminer, je voulais vous annoncer l'ouverture euh, d'un site internet. Enfin, et il est encore en développement. Il n'est pas encore publié, il n'est pas encore ouvert. Mais c'est en cours. C'est un site internet que je fais. Il s'appellera Donc euh, Eurokami, je le considère comme mon nom de domaine. Même si, euh, légalement parlant, il n'est pas encore mon nom de domaine. Mais je le considère quand même comme tel. Donc c'est un site qui regroupera tout mon univers entier. Il regroupera toutes mes séries, donc Friends Secret et également d'autres séries sur lesquelles je travaille de temps en temps, comme ça, comme euh, de Destiny ou euh, toutes sortes de choses. J'ai plein d'idées en tête, hein, je vous n'avez pas l'idée. Il regroupera également toutes mes bandes dessinées, mes webcomics, comme euh, vous aurez pu voir certains sur euh, Instagram. Bah, elles seront toutes présentes sur mon site, Ce sera beaucoup plus simple pour les lire ou toutes les avoir. Et également mes futurs jeux vidéo que je développerai euh, dans l'avenir parce que oui, euh, je m'amuse également à développer des petits jeux comme ça, tranquillou. Je suis multitâche, et ce sera des jeux vidéo sur euh, l'univers de Fallout Secret ou l'univers de mon univers. <rire> voilà, voilà. Consac... Il enfin, y a également une page consacrée à, à Oriamon, donc euh, la planète dans laquelle se déroule Fallout Secret et il y a une page consacrée du coup à cette planète pour avoir toutes les informations euh, qu'il y a à savoir. Je travaille beaucoup dessus, j'essaie de faire en sorte qu'il soit attractif et qu'il soit aussi joli parce que j'aime les belles choses. Je pense que je vous ferai une sorte de toute petite vidéo à annonce quand le site sera fini et que je l'aurai publié. Et j'espère que ce site vous plaira et vous intéressera. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo information et annonce, petite, j'ai encore 10 minutes quelque chose, c'est pas possible. Je vous dis euh, à plus. A l'année prochaine pour l'épisode 3 de Final Secret et passez de bonnes fins de vacances